je vais parler un peu des données euh, scientifiques très rapidement d'abord et pour ça on a fait une expérience euh, puisqu'on est à Langeac depuis euh, un certain temps on a fait une expérience avec les clients de, du café librairie grenouille voilà sur les, sur les gens qui boivent de la bière au café librairie on en voit pas mal et donc euh, l'expérience a donné ça alors vous voyez chaque personne qui a été euh, interrogée, enfin suivie euh, attentivement, espionnée, etc. Là, on a la consommation de bière de chaque personne. Et là, on a l'estimation de la libido. Euh, je ne vous dis pas comment on s'est débrouillé hein, pour euh, mesurer la libido de chaque personne. Eh bien, quand vous voyez ce, ce nuage de points, de résultats, un statisticien dira, bah, nous, bah, à partir de là, je vais faire ce que j'appelle une régression linéaire. Donc on va obtenir ça. Vous voyez, on va tenir une droite qui montre la tendance. Ça veut dire que plus on consomme de la bière, plus la libido augmente. génial. En tout cas, au café Grenouille, il faut bien préciser. Donc voilà, bien voilà, bien ça c'est première, euh, premier point publicité pour la bière. Hmm Est-ce que je peux vous poser une question Vous avez interrogé les hommes ou les femmes Ah, voilà, mais ah, il, de il me devance. Alors là-dessus, euh, statisticien, arrive quelqu'un qui est malin qui dit... Il y a quand même des hommes et des femmes, et c'est peut-être un petit peu différent pour les hommes et les femmes. Eh bien justement, oui, les hommes et les femmes, voilà, les hommes sont là, et les femmes sont là, parce que les hommes ont tendance à boire un peu plus de bière, ils déclarent un peu plus de libido, C'est pas forcément vrai, mais bon. Et donc, vous avez en fait deux nuages de points. et si vous prenez chaque nuage de points, vous voyez que la tendance est plutôt descendant, donc la conclusion de l'analyse, si on prend euh, l'analyse en global, ça paraît être euh, montant. Si, si on prend deux groupes séparés, c'est plutôt descendant. Vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle en statistique le paradoxe de Simpson. Et alors, ça apparaît quand on a ce qu'on appelle une variable cachée. Ici, il y avait une variable cachée, c'était effectivement le sexe de la personne, homme ou femme. Dès qu'on fait apparaître cette variable cachée, ben, le résultat il change un peu. Quoi. On voit une autre variable cachée. Voilà. Quelle est l'horizon de temps durant lequel la libido reste élevée Ah oui, ensuite, oui. Ah, on n'avait peut-être pas les appareils de mesure suffisants. Ouais. On est un <rire> peu gay. Je oui. suppose qu'effectivement, il y a une correspondance. Oui, avec oui, le il, y y ça, il y a des intensités, tout ça. Mais là, on n'était pas assez outillés pour faire ça. Voilà, là, là, là, Par oui. contre, euh, il y a encore euh, un statisticien qui pourrait dire, oui, mais toutes ces variables-là, ça dépend de l'âge aussi. Oui. Ah oui. Alors, comment on va fixer l'âge eh On peut faire, par exemple, des, des tranches d'âge. On va dire, on va prendre de, de, on va pas prendre de, moins, de moins de 15 ans, enfin, bon, 20 ans, à, 20 ans à 30 ans, 30 à 40, 40 à 50, etc. Donc, on fait des tranches d'âge et on obtiendrait des, des petits nuages, disons, qui montreraient des tendances peut-être différentes, suivant les âges. Mais c'est bien beau de prendre des tranches d'âge, mais quelqu'un d'autre pourrait dire, moi, je ne prends pas les mêmes tranches d'âge. Je, je vais prendre de 20 à 40, ou de 40 à 60, enfin je, je divise différemment, et là peut-être les résultats ne vont pas être tout à fait les mêmes. Vous voyez qu'avec des données scientifiques, supposons que ça c'est parfaitement scientifique, euh, selon, et quand on est dans la statistique, on fait certains choix qui amènent une interprétation de résultats qui peut être différente. Donc en fait, toute la science, ce n'est pas uniquement de collecter des données, puis de dire « j'appuie sur un bouton et ça me donne un résultat ». Bon, ça arrive pour certains types d'expériences, mais la plupart du temps, ça demande un effort d'interprétation. Et l'interprétation, ça revient en fait à, à découvrir à partir des données, découvrir quelque chose à partir des données. Alors j'ai un très bel exemple qui a été donné par l'astronome Pierre Léna, qui est l'inventeur de du télescope optique adaptative, enfin c'est un, un grand astronome français, il parlait à la radio l'autre jour, et il a dit, une fois, il était dans une cathédrale en Espagne, et dans cette cathédrale, au sommet de la cathédrale, a, sous le toit, disons, il y avait un vitrail très haut, il y avait un trou dans le vitrail, il y avait un rayon de soleil qui arrivait, et qui formait une tache sur le, sur le sol. Cette tache, en fait, c'était l'image du soleil. Et alors, il a été surpris que sur cette image du Soleil, on voyait les taches du Soleil. Alors il dit, en fait, les gens, il y a, il y a de nombreux siècles qui, euh, qui venaient dans cette cathédrale, bien avant Galilée et l'invention de son télescope et tout ce qui a suivi, parce que c'est Galilée qui est l'un des premiers qui a remarqué les taches du Soleil, mais bien avant lui, il pouvait déduire que cet objet qui était là-haut dans le ciel était, avait des taches sur lui. Et s'ils venaient à plusieurs moments de la journée, ou à, à différentes heures, ils auraient vu que ces tâches bougeaient un petit peu, et en mesurant les déplacements, ils auraient pu en conclure que c'était une sphère qui tournait sur elle-même. Donc en fait, si les gens avaient su lire les données qui, étaient, qui apparaissaient tout simplement naturellement, là, ils pouvaient détruire des, des connaissances qu'on a eues bien plus tard. Et c'est tout l'art de, de lire les données. Alors, puisque j'ai fait... Euh, bon, Là, j'ai fait un peu de pub pour la bière, mais ça n'a pas très bien marché. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut boire d'autre que la bière mais On peut boire de l'eau. Alors, j'en profite pour glisser euh, un message sur l'eau le, sur que je vais faire euh, passer vous ferez circuler. C'est sur la question de la sous-hydratation, qui est un grand problème de santé publique et qu'on ne connaît pas assez. Parce que quand même, dans les, parmi les AVC, les gens qui prennent les AVC, il y en a quand même 70% qui sont sous-hydratés comme oui, dans les gens qui se présentent avec des AVC. Et puis, euh, aux USA, disons, ça représente 1,4 des hospitalisations chez des personnes âgées de 65 à 99 ans. Vous voyez, c'est un problème qui est, qui est récurrent. Donc, je vous fais passer simplement le poster. Il y a quelques phrases, quelques messages là-dessus. Alors, vous voyez, cette question d'interprétation de, des données scientifiques, ça fait qu'il y a toujours des débats quand on, quand on fait de la science. Les, les scientifiques ne sont pas forcément d'accord entre eux. Ils ont des interprétations différentes. Il y a des débats, etc. Mais ces débats n'apparaissent pas beaucoup dans la, dans la presse grand public. Vous voyez, Ils n'apparaissent pas clairement. Et par ailleurs, les scientifiques essaient de médiatiser leurs résultats parce qu'ils ont besoin de, de pognon. Donc, euh, ils, ils, sont, ils acceptent des interviews de, de grands journaux scientifiques, enfin, de vulgarisation. Et les, les journalistes scientifiques ont tendance à forcer un petit peu... En disant, ben, forcé sur le sensationnel. Quoi. Donc, la moindre petite découverte sur euh, des cellules cancéreuses mélangées à des cellules saines, puis on a mis une molécule et on a tué toutes les cellules cancéreuses, etc. Et, on ah, c'est extraordinaire. Oui, pour le scientifique, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une avancée. Mais avant qu'on puisse étendre ça aux soins dans l'humain, ça va peut-être prendre euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Quoi. Disons, donc, ce n'est pas immédiat. Alors, les comme c'est médiatisé très vite avec du sensationnalisme, bah une semaine après, il y a quelqu'un qui va dire le contraire, qui va dire, ah ben oui, mais cette expérience, ça vaut pour des cellules, mais on n'arrivera pas à le faire sur des humains, etc. Donc, du coup, l'article devient inverse. Et les gens sont un peu désemparés par ça, parce qu'on a l'impression qu'on dit tout et son contraire dans, dans la presse à propos de, de l'information scientifique. Et là-dessus, ça alimente... Un courant qu'on qu rencontre bien sûr sur les, sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook, qui est le courant de l'immédiat, où les gens ne réfléchissent pas beaucoup, ils voient un truc et puis ils réagissent émotionnellement, c'est like, je, je fais un like, etc. Et donc il y a en fait un rejet de quelquefois de la science, c'est vrai, mais aussi même de la rationalité, c'est-à-dire on privilégie l'émotion, l'impression première, la croyance, une forme de pensée magique pour l'instant, pour, pour certains, le, le discours performatif, c'est-à-dire, c'est vrai parce que je l'ai dit, ou c'est vrai parce qu'un tel l'a dit. voilà Et donc, euh, euh, on n'aide pas beaucoup l'esprit critique, qui consiste à prendre un petit peu de recul et aller s'informer pour euh, connaître euh, exactement les, les arguments. A l'inverse de ça, il y a des gens qui sombrent dans le scientisme. Alors, c'est notamment les... Les jeunes étudiants qui font de, qui disent, qui font de la zététique, c'est-à-dire qui, qui mettent tout en doute. Vous voyez, c'est une attitude grecque. Tout ce, ce qu'on nous dit, on met en doute et on dit est-ce que c'est vrai, etc. Bon. Et ces gens-là, en général, euh, avancent uniquement à coup d'études scientifiques. Donc, dès qu'ils trouvent une étude scientifique qui prouve quelque chose entre guillemets, ils disent ben, c'est ça, ça c'est vrai. Ils pensent que toute la science ne dit que la vérité. Or, la science, ben, elle est une révision permanente, elle est, euh, elle est faite de revirements, de, de confrontations. Et donc, euh, le, cette attitude scientiste n'est absolument pas euh, fructueuse. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est se libérer à la fois des dogmes, des certitudes, du scientisme simpliste, tout en re renouant avec les sciences. Ça veut dire adopter une démarche critique, un scepticisme constructif. Ça veut dire que ce scepticisme, ce n'est pas de, de dire tout est faux, enfin, je n'ai pas confiance, etc. C'est d'essayer d'examiner les choses un peu à la manière des, des Grecs anciens. Alors, à cela, j'ajouterais que la science est loin, très très loin d'être parfaite. Ce n'est pas le, des bisounours non plus. Il y a beaucoup d'études publiées qui sont fausses. Il y en a peut-être même jusqu'à 50%. En, en, oui, en psychologie expérimentale, il y a à peu près 50% des études qui sont considérées comme fausses parce qu'on n'arrive pas à reproduire les résultats. Mais même en biologie, c'est pareil, même en biologie en biomédecine, c'est un peu pareil. Ensuite, il y a des études frauduleuses, c'est-à-dire des gens qui veulent orienter vers certains résultats et puis qui modifient les données. Alors là, il y a des, des sites comme Pubpeer, maintenant, qui existent, où les gens peuvent, enfin les, les chercheurs, de manière anonyme peuvent analyser les articles et puis faire apparaître que là, bah là, il y a une image qui a été déformée avec du Photoshop, etc. Bon, études et frauduleuse pour obtenir un résultat et obtenir du financement, des avancements de carrière, etc. C'est quel site web euh, Pubpeer, P-U-B, P-2-R, 2 r, de r. Et puis il y a aussi des centaines de journaux scientifiques qu'on qu appelle les journaux prédateurs. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec des faux comités scientifiques et des faux comités de lecture. Et ils font payer les, ils font payer les auteurs pour publier. Et bon, Ils sont en open access, c'est-à-dire en accès ouvert pour la lecture, mais pour publier il faut payer. Et donc vous payez 300, 400, 500 dollars, etc. pour publier. Et souvent, vous pouvez publier n'importe quoi, On peut publier à peu près n'importe quelle merde, parce que en fait, l'article est accepté immédiatement, sans avoir été révisé. Et il y a des gens qui, qui utilisent ce, ces biais-là pour avoir de grands nombres de publications. Euh, donc, pas le milieu de la science, il est comme tous les milieux d'affaires, de, de, de commerce ou de, de politique. Il y a une grande majorité de gens qui sont honnêtes et qui y croient. Et puis, il y a quelques personnes qui aussi profitent ou euh, sont frauduleux. Alors, j'en je, viens maintenant à la santé, quand même, en parlant des effets de l'âge. Ce qu'on aimerait, la plupart d'entre nous, on aimerait quand même vivre longtemps. Vous voyez Alors, il y a un premier truc, c'est qu'au siècle dernier, il y a eu beaucoup de, de mythes qui se sont développés euh, autour de populations qui étaient supposées vivre centenaires ou plus que ça quoi. Moi j'avais vu lu beaucoup à on avait lu à propos d'une population qu'on appelle les Hunza qui sont au nord du Pakistan euh, voilà, dans une zone très agitée en ce moment et euh, qui sont des descendants de soldats d'Alexandre le Grand etc. Alors il y a des gens qui sont allés donc Monsieur Godefroy qui était président de La Vie Claire vous savez les marchands de produits bio et qui avait été là, qui était revenu enchanté, qui a dit, mais là, il y a des gens qui vivent 120 ans et même 140. Et puis, ils ne sont jamais malades, etc. C'est grâce à leur régime alimentaire, donc il a raconté des trucs sur le régime alimentaire. Puis quand même, il y a d'autres personnes plus sérieuses qui sont allées là-bas, comme un certain John Clark, qui était géologue et qui est resté pendant 20 mois. Et qui a dit, mais les gens là-bas sont, sont très très malades. Il a soigné plus de 4600 personnes qui étaient très malades, avec des dysenteries, des, des, de la malaria, etc. Enfin, comme beaucoup de gens qui vivent dans des conditions très difficiles. Si vous, avez, vous êtes passé au Ladakh, par exemple, au nord de l'Inde, vous verrez ça. En hiver, les gens sont au bord de Ils ont des, font des feux à l'intérieur des maisons, sans, sans cheminée, quoi. Donc, Ils, ils ont la, le nez sans arrêt dans la fumée, donc ils ont des maladies pulmonaires, etc. Et l'espérance de vie. Euh, au pays Hunza, qui a été mesuré dans les années 1958, elle était de 52 ans pour les femmes et 53 ans pour les hommes en moyenne. Et les gens qui vivaient le plus longtemps, c'est ceux qui habitaient en bordure du pays Hunza, près des routes où ils avaient accès à la médecine. Et ils avaient accès aussi à du sel iodé parce que tous les gens de la vallée souffraient du manque d'iode et étaient un peu retardés mentalement. Donc vraiment c'était pas du tout le pays de Cocagne qui avait été décrit, vous voyez. mais en fait on a eu envie d'imaginer qu'il y avait des populations extrêmement saines, qui vivaient isolées de, de la vie moderne, etc. Bon. Un autre mythe, je ne vais pas le développer, mais c'est l'île d'Okinawa au Japon aussi, dont on parle beaucoup en ce moment, quoi. il y a plein de centenaires, etc. En réalité, l'espérance de vie même de... de la génération précédente, en enfin la vieille génération est à peu près la même que, ce, que celle des Japonais. Et surtout, on a complètement déformé leur régime alimentaire. C'est-à-dire, vous voyez, des... il y a une, une étude américaine qui avait montré régime alimentaire, où il y a, bon, légumes, euh, légumineuses, poissons, etc. Et ils ont dit, bah ils se nourrissent principalement de, de légumes, de quelques céréales, un petit peu de riz, des produits de la mer. Et puis de la viande, il y en a 1 ou 2 quoi. Bon, en réalité, le régime Okinawa, c'est un régime où on consomme beaucoup de porc. La, la base de la nourriture, c'est du porc. Et à, à Okinawa, il y a un proverbe qui dit « La cuisine d'Okinawa commence par un cochon et se termine par un cochon. » Et que chaque partie d'un cochon peut être mangée à l'exception de ses sabots et de son grognement. <rire> Donc, simplement, les gens qui ont fait ces études-là, ils ont oublié d'ajouter la viande de porc parce que c'était tellement évident pour les gens d'Okinawa qu'on l'enlevait donc maintenant il y a toutes sortes de promotions de régimes végétariens disons ou pesco-végétariens qui se basent sur Okinawa mais c'est complètement faux euh, voilà en plus ils mangent moins de poissons que les japonais moyens <rire> donc c'est pas c'est pas une très bonne preuve alors bon revenons en France pour quelque chose de plus réaliste et de mieux calculé L'espérance de vie en France en 2017, elle était de 84 ans pour les hommes et 88 pour les femmes. Petite différence, mais ça c'est l'espérance de vie. Et les dernières années de sa vie, on n'a pas envie d'être sur un fauteuil roulant, enfin sous dialyse, etc., enfin toutes sortes d'ennuis, vous savez. Donc ce qu'on a calculé, il y a un indice européen qui s'appelle l'espérance de vie sans invalidité, EVSI, et eh bien il était de 74 ans pour les hommes et 75 pour les femmes. Ça veut dire concrètement qu'en moyenne, pour, pour un homme, disons, de 74 ans à 84 ans, on passe 10 années avec une forte dépendance à la médecine, du genre on a un médicament à prendre, puis si on ne le prend pas, on meurt dans 3 jours, vous voyez, ou, ou encore on n'a on pas de mobilité, etc. Pour les femmes, c'est encore plus long puisque c'est de 75 à 88, ça fait 13 ans à, à tirer dans des mauvaises conditions. C'est ça qu'on voudrait éliminer parce que ce n'est pas une fatalité. Voilà mon discours, mon message aujourd'hui, c'est ça, ce n'est pas une fatalité. Ça, ça dépend de nos habitudes de vie, si on a la possibilité de modifier nos habitudes de vie. Donc la santé, c'est vraiment une utopie, c'est quelque chose dont, dont on rêve, mais qu'on peut réaliser. Et pour la réaliser, il faut avoir des indicateurs de, de santé, des indicateurs de bonne santé. Alors je vais pas les... Bon, il y a les indicateurs qu'on a quand on fait des, des visites médicales annuelles, des bilans sanguins, etc. Sur le site, j'ai donné des indices qu'on peut mesurer dans les bilans sanguins, qu'on peut ajouter, que les médecins ne prescrivent pas habituellement, et qui sont très importants à mon avis, surtout en fonction de, de la prise d'âge et des risques cardiovasculaires. Euh, malheureusement, ces examens souvent ne sont pas remboursés par la Sécu, donc euh, ça peut coûter 80 euros, 100 euros. On fait, bon, on fait une fois par an, disons. Alors, les indices de, les indices de mauvaise santé, par contre, les plus, les plus courants, il y a ce qu'on appelle le syndrome, le syndrome métabolique. En fait, c'est la combinaison de 5 indices c'est la résistance à l'insuline. Un faible cholestérol HDL. Bon, le HDL, c'est le bon cholestérol, entre guillemets. On en est trop faible. De l'hypertension artérielle, du surpoids et l'hyperglycémie. Donc du sucre dans le sang. D'accord Ça fait 5 indices. Si vous en avez 3, on vous dira vous êtes dans le syndrome métabolique. Ça, c'est une convention statistique pour classer les gens syndrome ou pas syndrome, comme on faisait, hommes et femmes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les derniers indices, surpoids, hyperglycémie, hypertension, ah oh mais je vois, lui, là, là, elle, là, tout ça, c'est des gens, c'est les gros, parce qu'ils cumulent tout ça, quoi. Euh, ils ont souvent du diabète, etc., donc c'est une affaire de gros. Ben non, pas tout à fait. Parce que, ça, c'est une, une enquête aux USA. Aux USA, on avait euh, l'année où ça a été pris, il y avait 30% d'obèses. Dans ces obèses, il y en a 80% qui ont le syndrome métabolique. Et dans les 70% qui ne sont pas obèses, il y en a 40% qui ont le syndrome métabolique. Mais si vous faites les calculs en, en absolu, et bien finalement, il y a plus de maigres qui ont le syndrome métabolique que de gros, <rire> si vous voulez. Donc vous avez souvent des gens qui apparaissent bien, faites, sveltes, etc., et qui ont en réalité, qui sont dans la classe syndrome métabolique. Alors, syndrome métabolique, c'est intéressant pour, euh, parce que c'est quand même associé à des risques de déclenchement d'une affection de longue durée, comme on dit maintenant. C'est ce qu'on appelle une maladie chronique ou une maladie de civilisation, celle qui justement nous rend fortement dépendants de la médecine. Alors, trop de médicaments, donc ce n'est pas la peine que j'en parle parce que vous le savez, il y a trop beaucoup trop de consommation de médicamenteuses en France par rapport à la moyenne européenne. C'est assez hallucinant. Euh, on consomme quand même 6 fois plus de tranquillisants que les Anglais. Et 8 euh, fois plus que les Allemands. Bon. Enfin, voilà, c'est des exemples. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand même, maintenant on arrive sur quelque chose de plus, plus constructif de la santé. Il y a des, des bases nouvelles de la physiologie, c'est-à-dire du bon fonctionnement de l'organisme humain. Il y en a beaucoup, mais je vais en citer uniquement cinq qui sont très importantes. La première base, dont vous avez sûrement tous entendu parler, c'est ce qu'on appelle les microbiotes, microbiote intestinal. Autrefois, on disait la fleur intestinale. Donc Ce sont des bactéries qui sont dans, nos, dans notre intestin. Euh, il y a des centaines d'espèces de, de bactéries dans chaque intestin. C'est très compliqué. Voyez Et elles sont, elles sont utiles, évidemment, à notre fonctionnement parce que elles participent à beaucoup de choses, puisqu'elles elles, elles maintiennent la barrière intestinale, elles, elles, elles servent à la digestion, etc. Elles participent au système immunitaire. Enfin, C'est vraiment un mécanisme très complexe qui est mené par ces bactéries. Alors, microbiote de l'intestin, mais il y a aussi un microbiote dans la bouche, il y en a dans, le, dans les yeux, dans le vagin, dans les poumons et sur la peau. On a des microbiotes de partout pour nous protéger, pour nous aider à fonctionner. Un déséquilibre de microbiote, ça s'appelle une dysbiose, c'est la cause très souvent de, de maladies. Et donc, pour éviter ces maladies, ou pour les guérir, on peut essayer de rétablir l'équilibre du microbiote. Ce n'est pas facile aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens de, de faire des mesures, c'est trop compliqué, disons. Mais on commence à, à y voir un peu plus clair. Le deuxième, euh, deuxième indice, alors, c'est les bactéries à grammes négatifs. Gram négatif, c'est un terme qui vient de, des chimistes, parce que la coloration d'une enfin, certaine solution, etc. Mais en fait, c'est des bactéries qui ont, une, qui ont une enveloppe cellulaire un peu particulière. Alors, exemple de bactéries à gram négatif, il y a les salmonelles, bien connues, Echerichia coli, vous en avez entendu parler. Il y en a une autre qui s'appelle Capnocytophaga canimorsus. Canimorsus, ça veut dire morsure de chien. C'est une bactérie que vous pouvez attraper si, euh, si un chien vous lèche sur, euh, sur une plaie. Et bien, sur certaines personnes, ça peut déclencher quelque chose de très grave. Une sepsie généralisée, il y a une femme aux états unis il n'y a pas longtemps, elle s'est retrouvée dans le coma et euh, sepsie généralisée gangrène de partout. Et pour la sauver la vie, ils lui ont coupé les mains et les jambes. Et donc euh, ça peut être extrêmement sérieux. Heureusement, ça devient sérieux cette bactérie. C'est des gens qui sont soit fortement alcoolisés ou qui prennent certains médicaments ou qui sont immunodéprimés sinon notre système immunitaire quand même il se bat contre ça. Alors il y a d'autres bactéries à gramme négatif, elles sont issues de substances nutritives la plupart du temps, c'est dans ce qu'on mange, par exemple les lectines des végétaux qu'on va trouver dans les céréales, dans tous les graines, les légumineuses et surtout dans le soja, des lectines qui, euh, qui qui viennent avec les bactéries à gramme négatif alors c'est pourquoi les, en général les céréales quand vous mangez céréales il est très conseillé de les faire tremper pendant 24 heures et de les rincer avant pour éliminer les lectines euh, on les trouve aussi dans le gluten en excès dans les farines industrielles d'où l'intérêt de prendre la farine bio alors ces, ces, ces bactéries peuvent Venir coloniser l'intestin grêle. Si on n'a pas un système immunitaire suffisant dans la bouche et dans l'estomac, elles vont coloniser l'intestin grêle et là, elles se répandent dans tout le corps et elles causent beaucoup d'ennuis. Ça arrive surtout, là aussi, aux personnes qui consomment beaucoup d'alcool et de tabac, principalement. Alors elles augmentent de 3 à 13 fois le risque de cardiopathie. Alors 3 fois c'est pour les non-fumeurs et 13 fois c'est pour les fumeurs, vous voyez, c'est grave. On va les trouver dans la formation de plaques d'athérosclérose dans nos artères. Cette athérosclérose, c'est ce qu'on appelle la plaque, c'est formé de fibrine principalement. En fait, les... quand on a de la plaque d'athérosclérose, on a un fibrome, fibrome des artères, c'est principalement de la fibrine. Ensuite, il y a du calcium, du fer, etc. Et puis, il y a un tout petit peu de, de cholestérol oxydé qui s'est coincé là-dedans. Donc ces bactéries elles participent à la formation de cette plaque aussi. Alors justement, puisque je viens de parler de cholestérol, etc. Et bien, toutes les, les, ce qu'on appelle les lipoprotéines, c'est-à-dire des protéines qui emballent le cholestérol, toutes ces lipoprotéines, toutes sans exception, nous protègent de pathogènes à grammes négatif, donc de bactéries à grammes négatif, mais aussi à gramme positif, par exemple du le doré, le LDL nous protègent du staphylococque doré. Voyez. Elles combattent, les, elles, elles interviennent, ce cholestérol intervient dans le système immunitaire. Ce n'est pas très surprenant, parce que quand même, il faut penser que le cholestérol est présent sous la peau de partout. C'est lui qui, qui aide à fabriquer la vitamine D. Il y a quand même aussi 20 à 25 de notre cholestérol qui est dans le cerveau. Le cholestérol, c'est la vie. C'est très important dans les, dans les êtres vivants. Et là, justement, je vais vous... Montrer parce qu'on n'arrête pas de dire le cholestérol c'est mauvais, dangereux, etc. Ça, c'est un tableau qui est extrêmement important, qui a été fait par un, un chercheur portugais, Ricardo Carvalho. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris les statistiques de l'OMS de mortalité dans 164 pays. Vous voyez, donc en, en, en, en vertical, on a la mortalité pour chaque pays. Et en horizontal, on a le taux de cholestérol, qui est en le, euh, global, hein tout mélangé, donc en, en milligrammes par décilitre. Et après, quand on a des nuages de points, alors ici, en bleu, on a la mortalité pour toutes les causes, les taux de mortalité pour toutes les causes. Donc vous voyez, ça, ça suit à peu près une courbe comme ça. Ensuite, en pointillé rouge, qui est là, on a la mortalité pour raison cardiovasculaire. Voilà. Eh bien, si vous regardez cette courbe, là, il y a une zone qui est minimale, la zone qui est minimale, c'est de 200 à 240 pour le cholestérol total. Or, en France, les instructions officielles disent qu'il faut avoir moins de 200. De 200 mg par décilitre de cholestérol total. Et donc, si vous avez moins de 200, ben vous êtes dans une zone qui n'est pas favorable. Alors, où se trouve la France là-dessus Eh bien, elle est là, j'ai fait les petits points, je l'ai souligné en, en vert. La France, elle est en bas elle est en bas de, au niveau de la mortalité, pratiquement. Mortalité cardiovasculaire, c'est le meilleur pays parmi 164. Elle est au même niveau que le Japon. Donc, on est très bon pour la mortalité cardiovasculaire. Alors qu'on a un taux de cholestérol moyen de 210, c'est-à-dire plus que les toubibs nous autorisent. Vous voyez, on a à 210. Le Japon est un petit peu en dessous. Hein. Et en mortalité générale, on est aussi très bas on est à peu près égalité avec la Suisse, l'Espagne, l'Italie le, et la Suède. Et le Japon fait un petit peu mieux que nous quand même. Mais vous voyez, on est aussi très bas. Alors ça, c'est de la mortalité. En cardiovasculaire, quand même, la mortalité dépend de, du nombre d'infarctus, d'AVC, etc. Puis elle dépend aussi de l'accès aux soins. Si vous êtes dans un pays où il y a des, des ambulances et des hôpitaux qui marchent bien, bon, ben, effectivement, il y a une mortalité qui diminue. Donc c'est fonction de ça, il faut tenir compte de ça. Mais là-dessus, il y a une partie qui est extrêmement intéressante et qu'on pourrait ne pas remarquer, c'est le pointillé vert. Vous voyez cette petite courbe-là Ça monte là et puis ça, ça descend jusqu'à 210. C'est quoi ça C'est les maladies infectieuses et les maladies parasitaires. Et bien, vous voyez que avoir peu de cholestérol les augmente considérablement. Et bien, Ça confirme ce que je viens de dire, que le cholestérol nous protège contre les infections donc, le cholestérol, ce n'est pas forcément quelque chose à minimiser à tout prix. Vous voyez, contrairement à ce que, j'allais dire, l'industrie pharmaceutique essaie de nous faire faire. Le troisième indice nouveau, dans, enfin le pro, facteur nouveau de la physiologie, c'est les mitochondries. Alors les mitochondries, il y a un milliard et demi d'années, probablement, ça devait être des, des petites bactéries qui ont eu l'idée de, de se placer de s'installer à l'intérieur des premières cellules, des premiers eucaryotes. Et il y avait un deal entre elles et les eucaryotes, c'est que ces petites bactéries elles étaient capables de fabriquer de l'énergie, qu'on appelle ATP, des quoi, à partir de l'oxygène, du glucose, enfin des graisses, etc. Elles avaient une fabrication d'énergie très très efficace, alors que les autres cellules fabriquaient l'énergie de manière beaucoup moins efficace en, en digérant directement le glucose. Et donc, il y a eu cette entente, dans le, et dans tout, chez tous les êtres vivants, vous avez des mitochondries, en fait, actuellement, et en particulier chez les humains. Alors, dans nos cellules, on a des mitochondries, dans chaque cellule, il peut y en avoir des dizaines, il peut y en avoir des centaines ou des milliers. Et on, on connaît encore assez mal ce qu'elles font, parce que c'est très difficile à observer. Observer des cellules, bon, ça va déjà au microscope électronique, mais après, il faut observer à l'intérieur d'une cellule, Qu'est-ce qui se passe au niveau des mitochondries On sait déjà que ces mitochondries bon, elles fabriquent de l'énergie pour les cellules, mais aussi elles règlent la duplication des cellules, la multiplication des cellules, et elles règlent la mort des cellules. C'est-à-dire que toutes les cellules de notre corps sont mortelles. Donc les cellules qui deviennent trop âgées, les cellules sénescentes, doivent être tuées parce qu'elles sont endommagées. Et c'est les mitochondries qui font ça, qui se chargent de ça. Et notamment, les cellules qui ont un ADN endommagé doivent être éliminées. C'est le cas, normalement, des cellules cancéreuses. Manque de chance, dans les cellules cancéreuses, par un mécanisme qu'on ne connaît pas bien encore, et bien les mitochondries sont inactivées. Elles ne produisent pratiquement pas d'énergie, ce qui veut dire que la cellule cancéreuse va absorber directement du glucose et elle va fermenter. En fait, elles fermentent au lieu de respirer. C'est moins efficace, mais la cellule cancéreuse n'a pas d'autre choix pour respirer. Donc Les mitochondries ne sont plus capables de tuer non plus les, les cellules cancéreuses, donc les cellules cancéreuses se multiplient, donc elles sont une tumeur cancéreuse et potentiellement immortelle tant qu'on ne l'a pas euh, éliminée. Vous voyez. Comment pourrait-on traiter le cancer Il y a une façon de traiter le cancer en plus des traitements conventionnels qui évoluent quand même très vite, hein, il y a beaucoup de choses nouvelles qui apparaissent, et eh bien ça consiste à réactiver les mitochondries. Et c'est ce qu'on appelle favoriser la santé mitochondriale. Vous voyez Provoquer la santé mitochondriale. Ça n'a rien à voir avec les maladies mitochondriales. Les maladies mitochondriales, c'est des maladies génétiques de certaines mitochondries qui ont un ADN qui, qui, est, qui a muté euh, pour des raisons génétiques ou par euh, l'effet peut-être de, de polluants, de substances polluantes, donc là. Mais ça n'a rien à voir. La santé mitochondriale, c'est une façon de vivre qui permet de, de favoriser la vie des mitochondries. Alors, par exemple, pour favoriser la vie des mitochondries, c'est intéressant d'habituer le corps à tirer son énergie essentiellement dans les graisses et pas dans les sucres. Vous voyez comme le faisaient en fait les chasseurs-cueilleurs. Ils n'avaient pas du sucre à tous les repas. Hein. De temps en temps, ils avaient du miel et des fruits, mais essentiellement, ils prenaient l'énergie dans les graisses des animaux qu'ils qu consommaient. Et donc, on fait pour ça un régime qu'on appelle une diète cétogène, où on va pouvoir prendre uniquement des, pratiquement des corps gras comme source d'énergie, un peu de protéines, et puis pratiquement peu de glucides. Et on supprime les sucres, on supprime les... Les, les patates, les, le pain, en fait, etc. On supprime tout ce qui est glucide pratiquement. Ça c'est la diète cétogène qui aide justement à nourrir, enfin à entretenir ces mitochondries et qui aide à améliorer l'évolution, enfin la guérison de cancer. En plus du traitement euh, conventionnel, hein, ça ne remplace pas le traitement conventionnel. Et bon, il y a un docteur euh, Schwartz euh, qui est en France actuellement, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis sur des expenses minimales où ils ont essayé des, divers médicaments qui aidait justement ces mitochondries, favorisait la vie mitochondriale. Il a découvert qu'avec deux, deux, deux substances qui sont pr pratiquement des compléments alimentaires, ce ne pas des, des produits chimiques euh, artificiels, l'acide lipoïque et puis l'hydroxycitrate. si on les prend en combinaison, et bien ça fait fortement reculer le cancer. C'est-à-dire si vous avez eu un, un traitement par chimiothérapie, vous faites le traitement métabolique du cancer, et là, vous pouvez avoir une rémission et peut-être même une guérison. Donc ça, ça fait partie du traitement du cancer. Plus l'exercice, mais j'en reparlerai. Pour moi, je pense que c'est important d'entreprendre un traitement métabolique dès qu'on sait qu'on a un cancer. Les mitochondries, donc on finit. Base nouvelle, les horloges biologiques. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit finalement, on a plein d'horloges biologiques dans le corps, dans les organes, dans des bactéries certainement, qui règlent. Notre fonctionnement. Et ça a entraîné, ben, on sait, pour euh, la chronologie, la chrono-pharmacie, c'est-à-dire on sait que prendre un médicament à telle heure de la journée, c'est plus efficace. Pour, voilà. Et la ce qu'on appelle la chrononutrition, qui a été inventée en France par le docteur Delabosse et qui, euh, qui dit qu'il est efficace de prendre tel ou tel, euh, tel ou tel aliment à certaines heures de la journée. Par exemple, les graisses saturées. On les consomme le matin. Donc, le matin, c'est petit déjeuner avec un petit peu de pain, du beurre, du, du fromage, du saucisson, des oeufs. Vous voyez, tous ces graisses saturantes, on les consomme uniquement dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent le réveil. Alors, c'est très efficace, c'est très utilisé en France pour perdre du poids. Alors, voilà, j'ai résumé sur ce petit poster tout ce qu'on peut savoir sur la chrononutrition et c'est très détaillé aussi sur mon site. Et le dernier point sur, le, sur les bases nouvelles, c'est la compréhension des effets placebo et contextuels. Alors, je vais donner un exemple concret. Vous avez eu un chagrin d'amour et vous êtes en dépression. Et vous allez vous rendez visite à votre grand-mère, qui est désolée de vous voir comme ça. Elle vous prépare un gratin d'eau comme, comme elle l'a toujours préparé. effacé enfin, absolument unique. Et après le gratin d'eau votre dépression est partie. Donc le gratin dauphinois, c'est un placebo, parce qu'il n'y a pas d'antidépresseur dans le gratin dauphinois, même là on le fait très bien comme au restaurant, là-bas. non c'est pas antidépresseur, donc il a agi comme placebo, il n'y a pas de substance active antidépresseur. Et la grand-mère, grand le soin qu'elle a donné, c'est l'effet contextuel, c'est ça Oui, d'accord Voilà. Et ça, on commence à comprendre ces effets-là, parce qu'on les étudie en neurologie maintenant, on examine ce qui se passe lorsqu'on donne des placebos ou un effet contextuel. Et on voit que le, le cerveau se, se met à fabriquer des hormones, des antipyrétiques, des antidouleurs, des antisoci, etc. Enfin, il fabrique toute une pharmacopée qui va nous aider à nous guérir. C'est pour ça que les placebos, souvent, vous vous guérir, mettons, à 30%, alors que le médicament le théorique, vous vous guérir à 40%, vous voyez, Donc, euh, ou même des fois l'inverse. Donc cette compréhension est très importante à mon avis. Quels sont les signaux de, de vieillissement Je vais juste faire la liste et puis en parler juste d'un signal qui me paraît très important. Il y en a un, c'est la fonte musculaire. Quand on prend de l'âge, on constate une fonte musculaire. Euh, L'ostéoporose, vous connaissez tout ça. Ça touche les femmes et ça touche autant les hommes. La dégradation de la peau, donc les rides, etc. Les maladies cardiovasculaires, et les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire Alzheimer, Parkinson, etc. Voilà. Je veux juste parler de la fonte musculaire, qu'en médecine on appelle la sarcopénie. Mais c'est avec un C, c'est pas avec un K. Alors, en fait, il y a quand même, faut savoir qu'un tiers des Français de plus de 65 ans tombent au moins une fois par an. Et les plus de 80 ans, il y en a la moitié qui tombent une fois par an. Mais ces chutes de personnes âgés induisent 12 000 décès annuels en France, 12 000, parce que les gens tombent et ne peuvent plus se relever, oui. et s'ils vivent seuls, ils meurent. Comparer ça aux 3600 morts sur la route, et 12 000 à cause de la sarcopénie, principalement parce qu'ils n'ont plus la, la force musculaire qui, qui leur assure le, les, les muscles qu'on a essentiels comme on dit, pour tenir debout. Alors. La sarcopénie est souvent accompagnée d'un gain de gras. Alors, Vous avez l'impression que la personne est toujours la même, elle est toujours svelte et très bien. Mais en fait, elle a perdu du muscle et elle a gagné du gras. Donc, les silhouettes est à peu près la même. On appelle ça l'obésité sarcopénique. Donc, vous avez beaucoup de personnes âgées qui paraissent minces, mais qui en fait sont obèses. Et aussi des personnes qui font des régimes restrictifs. Alors, la sarcopénie, elle débute vers l'âge de 30 ans. <rire> Donc à 30 ans, on commence à être vieux c'est-à-dire que la fonte musculaire commence à, à tomber parce qu'on ne produit plus assez d'hormones de croissance cette fameuse HGH cette hormone de croissance que les milliardaires se font injecter pour pour rajeunir bon ben on n'en produit plus assez donc euh, on vieillit disons à partir de 30 ans très nettement comment éviter cette fonte musculaire il y a deux recettes il y a deux choses à combiner l'exercice ça je vais en parler et puis les protéines c'est-à-dire que la plupart des personnes âgées, 70% je crois des personnes âgées, sont en carence de protéines. Parce que quand on prend de l'âge, l'assimilation la, la, de protéines est moins forte. Donc il faudrait en prendre plus que quand on est jeune. Et puis les gens sont âgés, ben, on croit que pff, le soir on leur donne une soupe et un yaourt et puis voilà, ils vont se coucher. Quoi. Puis ils n'ont plus envie de manger de la viande parce qu'ils ont les dents abîmées, etc. Bon, quand on parle de protéines, Disons que les protéines les plus digestibles, celles qu'on peut assimiler le plus facilement, sont les protéines de viande. Ça c'est clair, enfin, la, la biologie nous le montre. Vous pouvez trouver des protéines évidemment dans les végétaux, mais elles sont, plus, elles sont moins biodisponibles comme on dit. Comme une comparaison, si vous prenez un steak de 100 g de bœuf, si vous voulez le remplacer par de quinoa, il faut en prendre 628 g. Ça fait une bonne assiette. Et puis si vous le remplacez par du brocoli, il en faut 2,5 kg <rire> Je dis ça parce qu'il y avait une, un truc qui, qui circulait sur Facebook disant que le brocoli a plus de, de protéines que la viande de bœuf, mais c'est basé sur, sur une manipulation. Ils font le rapport entre le nombre de, le, la masse de protéines et le nombre de calories. Alors Comme il y a très peu de calories dans le brocoli, ça fait un rapport très important. Mais en fait, le brocoli, ce n'est pas une source de de protéines du tout. C'est il y a beaucoup d'autres choses qui sont bonnes. Par contre, localement ce qui est bien, c'est 150 g de lentilles vertes. Ça vous donne à peu près les 100 g de protéines du bœuf, voyez. Bon après, il y a d'autres choses dans la lentille verte, il y a d'autres choses dans le bœuf qui sont utiles l'un ne remplace pas forcément l'autre mais au niveau protéines, c'est bon. Alors il y a les acides aminés essentiels qu'on arrive à avoir très facilement si on n'est pas végétarien. Si on n'est pas végétalien, disons, cest à qu'on va trouver aussi dans les œufs, dans les fromages, etc. Et euh, ce qui est important aussi, c'est que si on mange de la viande, il ne faut pas se contenter de euh, le steak là, bien découpé, le filet de, de poulet, etc. Même bio, etc. Ce n'est pas suffisant. Oui, il faut manger toute la bête, normalement. Il faut manger du cartilage, les oreilles des cochons, il faut manger la peau, le gras, enfin tout, tout manger dans la bête. Pourquoi Parce qu'on a besoin de collagène, et le collagène qui est, il évite un excès de méthionine, qui est un acide aminé, c'est une méthionine qui a tendance à, à nous faire vieillir, et aussi à déclencher des maladies cardiovasculaires ou des cancers. Donc la méthionine, c'est pour ça qu'on dit la viande c'est mauvais, Ce cancer, regardez la méthionine. Non, c'est pas mauvais à condition que vous preniez... Par exemple, du, du bouillon d'os, voyez, ou des, des choses comme ça, du poteau-feu, des enfin, les, les préparations traditionnelles. Alors comme nous, nous on n'en fait pas, on n'est pas de la génération qui fait, qui fait la soupe de, de bouillon d'os, etc. Donc on fait autre chose. Voilà ça. La glycine. Là, vous voyez, là... <rire> c'est un truc que vous trouvez dans les, dans les magasins de sport. C'est un produit, la glycine, c'est un acide aminé que consomment les gens qui font du bodybuilding ou qui font de, enfin de, de l'haltérophilie. Ça fait grandir les muscles. La glycine, <rire> c'est extrêmement important parce que ça fait baisser la méthionine, comme on avait dit. Ça vous permet de faire la synthèse du collagène, donc il va nourrir les muscles, mais aussi les articulations. parce que Les douleurs articulaires, quand on vieillit, c'est important. Ça augmente la longévité. Ça a des vertus neuroleptiques aussi. On a montré que ça permettait de remplacer même des antidépresseurs. C'est la plante Alors, je vais dire, vous voyez d'où ça vient. Non, c'est pas, ouais, pas une plante. Non, non, c'est pas la plante glycine. C'est un acide aminé. Voilà. Ça agit sur le sommeil et ça agit sur le diabète type 2. Donc. Alors, la glycine, c'est un acide aminé qu'on trouve dans la queue de certaines comètes et dans certaines météorites. Ça C'est bizarre. C'est l'acide aminé le plus simple qui existe de, dans, dans la nature et, dans, et le, plus, le plus répandu dans la nature. Comme on en trouve dans les comètes et dans les météorites, et qu'on trouve aussi du phosphore, ça nourrit l'hypothèse que la vie sur Terre est peut-être apparue grâce à l'apport sur Terre par des météorites de substances qui venaient de, de comètes. Ou de, enfin de, oui. Donc la vie sur Terre vient un petit peu de l'espace, grâce à la glycine. Bon, Celle-là, elle ne vient pas de la queue de comète. C'est cristallisé, ça ressemble à du sucre. Alors nous, on prend une petite cuillère de glycine, un verre d'eau, et puis tac, comme ça tous les jours. Et on peut l'extraire de produits animaux, effectivement, mais là, pour la vendre, il y a beaucoup de gens qui sont végétariens ou véganes, etc. Donc elle est extraite de végétaux. Les végétaux qui en contiennent, eh bien, il y a le, le sésame, le, le tournesol, les amandes, vous voyez, on peut extraire des végétaux, de la glycine. Maintenant, si vous mangez beaucoup d'amandes, il faudrait manger à peu près un quart de kilo d'amandes pour l'équivalent de la petite cuillère de glycine donc ça ferait beaucoup hein. et il y aurait d'autres inconvénients de manger un quart de kilo d'amande je pense oui pardon la méthionine un acide aminé souffré. et dans les crucifères il y a du soufre ouais. si on mange trop de chou le chou-fleur ouais. va avoir beaucoup de méthionine oui oui c'est vrai oui oui oui oui oui j'ai lu ça aussi oui. Pour de tout à oui oui oui oui mais oui. la dans le soja c'est très bon mmh. oui oui mais il y a d'autres choses dans le soja qui ah, sont oui, vraiment euh... c'est perturbateurs endocriniens sauf le soja fermenté disons hein. Ça, c'était vraiment un, un produit assez très risqué, qui contient une formule une forme inassimilable de vitamine B12 qui nous empêche d'absorber la B12, en fait, qui cause beaucoup d'ennuis. Bon. Alors, maintenant, je vais sauter le, le reste, l'océoporose, etc. Je saute la nutrition aussi, parce que c'est un sujet énorme, très sensible et qui est très développé sur mon site, donc avec des arguments, etc. Bon. Je saute directement à l'exercice. Parce que ça c'est mal, très mal documenté en général sur les, sur le, les sites francophones. L'exercice, première remarque, après 50 ans, reprendre une activité physique prolonge votre espérance de vie autant que l'arrêt du tabac. Bon, le mieux c'est de faire les deux, arrêter le tabac et faire de l'exercice physique. Mais enfin bon, déjà. Donc c'est quand même considérable l'exercice. Deuxième point, les travaux physiques ne sont pas de l'exercice. Le jardinage, euh, faire le ménage, aller faire les commissions, etc. Ça compte pas dans l'exercice et vous allez voir pourquoi. Enfin, dans ce qu'on appelle l'exercice. Moi j'ai longtemps cherché à propos de l'exercice, j'ai trouvé toujours des, des petits morceaux d'informations sur les formes d'exercice, de etc. Puis j'ai fini par trouver mes maîtres à penser, qui s'appelle Philippe Maffeton, qui est l'auteur de ce bouquin. Ce n'est pas lui qui est en photo là. Hein et Mark Sisson, qui sont deux entraîneurs. Alors, c'était des champions de, de triathlon et de marathon aux États-Unis, qui étaient en même temps des entraîneurs. Et Mafton est aussi un médecin. Et puis, ils sont arrivés à un certain âge, où ils n'ont plus fait de compétition, et ils se sont aperçus que leur entraînement ne fonctionnait plus vraiment. C'est-à-dire que leur performance baissait avec l'âge, bien qu'ils s'entraînaient vraiment au maximum, enfin, au mieux qu'ils pouvaient. Et en plus, ils s'apercevaient qu'ils étaient en très mauvaise santé. Ils avaient des douleurs de partout. Il y avait les, les articulations, les muscles, etc. Il n'y avait rien qui allait. Alors, ce que Sisson et Maffeton m'ont appris, c'est un principe qui est très simple. C'est que la performance athlétique, la santé et le style de vie, ça va tout ensemble. Donc, si vous voulez être un athlète avec des résultats, il faut être en bonne santé et avoir un bon style de vie. Mais je vais renverser ça. Si vous voulez être en bonne santé, il faut être un athlète. Ça veut dire que l'exercice, faire de l'exercice, c'est s'entraîner comme un athlète, à tous les âges. Alors évidemment, on ne va pas faire les Jeux olympiques, etc. On n'aura pas les mêmes performances que l'athlète. Mais le principe d'entraînement est exactement le même. Le principe de base de tout l'exercice, c'est de, de refuser toute compétition c'est-à-dire de s'entraîner, y compris pour les athlètes. Dans l'entraînement, on ne fait aucune compétition, pas avec d'autres, et pas avec soi-même. C'est là que c'est un petit peu risqué de faire des... Par exemple, les, les balades, vous savez, les jogging en groupe, les balades à vélo en groupe, les, les balades en montagne, etc. C'est très agréable, mais c'est problématique au niveau de l'exercice parce qu'on a tendance, souvent, à entrer en compétition. Alors, on est soit en surentraînement, parce qu'on se dépasse, comme on dit, il faut se dépasser, où on est en sous-entraînement parce qu'on attend les autres. Vous voyez, donc, euh, ce n'est pas très favorable comme forme d'exercice. C'est très bien au niveau social, voir le paysage, dans la nature, mais ce n'est pas forcément une forme d'exercice adéquate pour, euh, pour devenir un athlète, entre, entre guillemets. Il y a, deux, il y a trois, plusieurs formes d'exercice dont je vais parler. Le premier, c'est l'exercice d'endurance. C'est-à-dire, dès que vous faites de l'exercice pendant, ont plus de 30 minutes, ça s'appelle de l'endurance. Ce que, ce qui va travailler, c'est la machine aérobie, c'est-à-dire vous allez respirer, assurer de l'oxygène, et puis avec cet oxygène fabriquer de l'énergie, voilà, pour alimenter vos muscles. Il faut optimiser, arriver à optimiser cette machine aérobie. C'est pas facile, parce qu'il alors il y a des, des moyens avec des appareils assez compliqués, on mesure le volume d'oxygène qu'on respire. Vous pouvez avoir des capteurs qui mesurent la tension artérielle, le rythme cardiaque, enfin toutes sortes de trucs. Branchez, vous branchez de partout. Et vous arrivez à dire, ah ben oui, c'est ça c'est bon pour l'entraînement. Mais ça, c'est pas pratique du tout. Et Maffetone, justement, le docteur Maffetone, qui entraînait les athlètes, il en a eu marre au bout d'un moment d'avoir tous ces appareils. Il s'est dit, il faut que je trouve des... quelque chose de plus simple possible qui mesure la performance, qui mesure le, le niveau d'entraînement. De... Et il s'est aperçu que finalement, c'était le rythme cardiaque. Ça suffisait. Et Maffetone a découvert une formule magique pour l'entraînement d'endurance. C'est la formule 180 Moins votre âge. Donc, si vous avez 50 ans, 180 moins 50, ça fait 130. Vous devez vous entraîner en endurance à 130 battements par minute pour le cœur. Ah, et bien voilà, la solution, elle est là. Vous mettez sur la peau une ceinture cardio mètre Vous avez un petit récepteur là. Vous voyez, un truc tout simple. Vous mesurez votre fréquence cardiaque, d'accord alors, moi, par exemple, 70 ans, eh ben c'est 110, ma fréquence cardiaque. Donc, je vais m'entraider à 110 battements cardiaques. Il y a des correctifs dans la formule. Hein. Si on a été malade ou si on est, au contraire, bien entraîné, on peut ajouter 5 ou diminuer de 5, etc. On fait des correctifs. Voulez-vous voulez rappeler la formule 180 moins votre âge. Et la durée, alors... alors, la durée, bon, voilà. D'abord, comment faire pour rester à la, à la fréquence cardiaque Ce n'est pas facile. Moi, j'essaie de le faire, par exemple, en marchant. j'y arrive jamais. Je peux jamais rester à 110. Je monte à 125, puis après, je descends à 80. Enfin, c'est très difficile de marcher, même sur le plat. Il faudrait que je cours un peu. Enfin, bon. Là où c'est très facile, c'est sur un vélo d'appartement. Parce que là, vous êtes sur un effort constant. Donc, vous, vous utilisez une machine très simple et vous allez calibrer. Votre entraînement. Vous allez dire, sur le vélo d'appartement, il mesure la quantité d'énergie que vous dépensez. Donc vous dites, je vais dépenser 500 kcal. Quand ça affiche 500, je m'arrête. Au moins 500, ça me fait 45 minutes à peu près de, de vélo, à 110, à ma, à ma fréquence. Alors on peut soit, par exemple, faire mettons, une heure par jour, ou on peut faire deux fois une demi-heure par jour. C'est mieux de faire une deux fois une demi-heure que qu'une heure d'ailleurs, c'est plus efficace. Donc vous voyez, l'exercice d'endurance, c'est. Ça, idéalement, c'est ça. Utiliser le vélo d'appartement pour faire une heure, ou trois quarts d'heure, ou une demi-heure. Enfin, si on n'a pas beaucoup de temps, on fera 20 minutes, 25 minutes, c'est pas grave. Et on mesure la performance. Et ce qui est bien, c'est que ces 500 kilocalories, je regarde le temps que j'ai mis à les faire. Si j'ai mis 45 minutes, mettons, c'est bien. Si le lendemain, je mets 47 minutes, et puis après, quelques jours après, euh, 50, etc., je dis oh là là, là, il y a un truc qui baisse. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se dégrader dans ma santé ou peut-être que ma fréquence, la fréquence que j'ai choisie n'est pas la bonne. Donc, je vais corriger la fréquence, je vais essayer d'ajuster. Donc, on mesure la performance athlétique. Vous voyez Là, on est vraiment dans un système totalement mécanique. Hein faut, on est bien d'accord, on, on prend le corps comme une... Alors, vous pouvez par exemple dire, je fais 500 kcal Vélo et je mesure le temps, c'est affiché d'ailleurs sur le vélo, le temps que j'ai mis à faire ça. quoi. Donc mon Vous temps, temps moi, me donne une, une idée de performance. Oui. Ou alors je dis, je fais 45 minutes, puis je mesure la quantité d'énergie. Ça revient au même. C'est pour comparer d'un jour à l'autre, sur la durée, si ça va mieux ou si ça va moins bien. Ça permet de mesurer son état et c'est plus efficace même que d'aller chez le cardiologue, faire une échographie d'effort, etc. Et des, et ils sont en train de dire qu'il faut prendre des statines et machin, etc. Bon, bon vous connaissez le, le, le scénario. Donc, ça, c'est une forme d'exercice que je dirais totalement mécanique. Mais quand on fait des mécaniques, il faut savoir qu'on le fait et savoir pourquoi on le fait. Vous voyez Maintenant, je vais aller à l'opposé en parlant de gymnastique involontaire. Alors, ça, c'est notre truc avec Andrine. La gymnastique involontaire, c'est tout à fait à l'opposé. C'est une gym. Où il y avait beaucoup de choses involontaires dans le corps les battements du cœur, le, les mouvements, tout, tout, tout ce qui est digestion, tout ce qui est hormones, etc. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les contrôler. Puis il y a d'autres choses comme la respiration, l'éternuement, le bâillement, qui se déclenchent, qui sont involontaires. Bon, l'éternuement, le bâillement, c'est vraiment involontaire comme déclenchement. On ne peut pas le provoquer soi-même, mais on peut le modifier ou l'empêcher. On dira que c'est semi-involontaire. Ce semi-involontaire est gouverné par un système qu'on appelle système moteur extra extrapyramidal. Il y a des exercices qui permettent de, de donner libre cours à ce système moteur extrapyramidal parce qu'il produit des mouvements qui sont régénérateurs. Le bâillement, c'est régénérateur. L'éternuement aussi. Mais Il y a beaucoup d'autres mouvements spontanés que les, que les enfants font justement parce qu'ils sont hors contrôle. Enfin voilà, ils sont, Et ils sont régénérateurs. Alors, il y a... Un exercice qu'on appelle mouvement régénérateur, où on, on laisse le système moteur extra faire tout ce qu'il a envie de faire. Alors, on est en groupe, on est isolé, on sait ce qu'on fait, tout le monde sait ce qu'on fait, donc euh, c'est admis, voilà. il y a des gens qui se balancent, qui, qui, qui, qui bougent, il y a des gens qui ne bougent pas, ce n'est pas l'important. Ça, c'est une forme d'exercice. Une autre forme d'exercice, c'est dans le spontané. Vous savez, les bébés, quand ils se réveillent, ils s'étirent comme ça. Alors, nous aussi, on le fait un petit peu quand on est adulte. Mais si on continuait à faire ça, ça c'est du spontané, peut-être si on se donnait le temps d'aller au fond de ce mouvement, ben il y a des chaînes musculaires qui vont s'activer. Et, et ça peut durer longtemps, ça peut durer des minutes, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer une heure. On a un ami danseur, il fait une heure ou deux heures le, le matin de, de ce mouvement qu'on appelle éveil des muscles. Et que nous, on, on transmet justement dans nos stages. Là, je fais la publicité parce qu'on fait des stages de... Où on, fait, où on enseigne tout ça. Dans, le, dans la gymnastique involontaire aussi, il y a un travail sur la posture. Posture en mouvement, posture debout. Posture en mouvement, c'est ce qu'on appelle la marche portante, qui, est, qui a été développée par l'ostéopathe Jacques-Alain Lachan, c'est ça Oui, à Paris. Un ostéopathe formidable, qui a développé, qui a montré comment on pouvait se rééduquer à faire la marche, une marche optimale pour l'être humain. Que les enfants font spontanément jusqu'à ce qu'ils aient grandi et qu'ils savent plus comment se, se bouger. Je termine sur une autre forme d'entraînement de, qui complète les autres. Parce que, en fait, le, sur le vélo d'appartement hein, ou en courant, on ne développe pas vraiment ses muscles. Le vélo d'appartement, oui, vous allez mesurer, les, les muscles des cuisses et des mollets vont se développer un petit peu, mais ce n'est pas terrible pour, le, pour se muscler. Et comme j'ai dit, il faut quand même se muscler pour tenir debout, pour éviter de tomber. Donc, il faut en fait entretenir toute notre musculature. Et pour ça, on fait des exercices de musculation, tout simplement. On fait des exercices musculation, où on peut utiliser évidemment des haltères, des poids, des choses comme ça à soulever, ou des, des bandes élastiques, vous voyez. L'exercice de musculation, je le fais en extrême lenteur. Ce n'est pas des trucs qu'on fait à toute vitesse, comme, euh, comme on voit faire euh, l'entraînement des soldats, etc., ou des sportifs. Quoi. Extrême lenteur pour protéger les articulations. Parce qu'en extrême lenteur, il y a la même action qu'en grande vitesse. Donc on n'a aucun intérêt à le faire à grande vitesse. Et on essaie de le faire dans la perfection du geste. Et je vais prendre des haltères avec un poids qui me permet de faire à peu près cinq répétitions, c'est-à-dire je peux soulever cinq fois. Il faut qu'au bout de cinq fois, par exemple, on ne peut plus y arriver. On arrive à l'échec du muscle. Pourquoi Parce que l'échec du muscle, ça nous a fait travailler des fibres, les fibres blanches des muscles, ce qu'on appelle les fibres ultra rapides. C'est les fibres que vous utilisez quand vous courez, quand vous êtes en danger. Mais c'est les fibres quand vous soulevez, quand vous soulevez une charge très importante, c'est les fibres ultra rapides qui travaillent. Donc, on fait travailler les fibres ultra rapides. Donc, l'exercice qui est court, on a 4 ou 5, mettons 5 répétitions, ou peut-être 6 ou 7 si on veut, avec le, la charge suffisante. Donc, euh, ça va faire euh, 10 secondes pour monter, 10 secondes pour descendre. 5 répétitions, ça fait 100 secondes, 20 secondes d'arrêt, disons. Enfin bon, ça vous fait une séance sur 6 exercices différents, une séance qui, qui dure à peu près 20-25 minutes maximum. Et on ne la fait pas tous les jours, on l'a fait toutes les 48 heures minimum parce que le jour suivant le corps va récupérer, parce qu'il a fabriqué de l'acide lactique, c'est à dire qu'il vous donne des... vous allez avoir des courbatures le jour suivant qui fait que votre corps travaille, c'est là que ça travaille, c'est cette partie là qui est très importante dans l'exercice. est tu au fur et à mesure il faut que le, le corps, enfin à chaque fois. Son muscle sa limite. Oui, oui, oui. Tard, voilà, plus, oui, oui. Dans chaque exercice, on essaie d'atteindre le moment où on peut plus soulever quoi. Donc, si je suis arrivé à soulever six fois, sept fois, huit fois, ça veut dire que l'alter ou l'objet que j'utilise n'est pas assez, il n'y a pas assez de force quoi. Donc, je vais prendre un truc plus lourd quoi, la prochaine fois pour essayer de de caler tout ça. Alors, cet entraînement s'appelle entraînement fractionné de haute intensité. Ça développe la musculature ou ça l'entretient, disons. C'est ce très important parce que ça relance la production d'hormones de croissance, HGH. L'hormone qui, qui sert pour le muscle, mais qui sert à énormément de choses, qui nous fait rajeunir. Ça déclenche aussi l'autophagie des cellules endommagées. C'est-à-dire que le corps va se mettre à manger lui-même, à détruire lui-même les cellules endommagées. C'est extraordinairement efficace. Ça protège aussi le cerveau contre la démence. C'est-à-dire que l'exercice pratiqué ainsi produit des cellules dans l'hippocampe, notamment du cerveau, pour la mémoire, etc. Vous voyez, c est, c est, ça bénéficie à toute la santé en général. Donc c'est vraiment très utile. Ça agit aussi sur les fascias. Enfin, les exercices que nous choisissons, particulièrement ceux qui travaillent sur les muscles du dos, agissent sur les fascias dont Andréine avait parlé l'an dernier, qui sont des fibres qui sont le long partout dans le corps. Et qui sont souvent responsables des douleurs dorsales, entre autres. Donc on agit sur les fascias avec l'exercice en même temps qu'on agit sur les muscles. Aujourd'hui, on découvre tout ça. Quoi. La médecine du sport a été absorbée un peu par la médecine, par la biologie. Et il y a des découvertes formidables sur les effets de l'exercice. Pourquoi les efforts physiques quotidiens par le etc., oui. ne sont pas. Alors, oui, parce que on est souvent en sous-entraînement. C'est-à-dire vous serez pas avec votre rythme cardiaque optimal, disons. Donc, ça va aider un petit peu, ça vous débrouille un petit peu. mais Et puis, vous ne serez pas, par exemple, vers l'échec du muscle. Vous ne vous ferez pas travailler vos muscles à l'échec, sauf si peut-être si vous faites des déménagements, mais là, vous risquez aussi de vous abîmer. Quoi. Donc, c'est pour ça, c'est pas optimal. Et ça a été mesuré ça sur des, des, des femmes de ménage... Euh, aux états unis je crois, il y a une expérience sur des femmes et des hommes de ménage dans des hôtels où ils ont montré que ces gens qui, en fait, qui avaient une dépense physique extraordinaire, enfin calorique, etc., beaucoup d'efforts, etc., et ben, ils devenaient obèses comme s'ils ne faisaient rien. Ce n'était pas efficace pour leur, pour leur forme physique. Et l'aspect plaisir dans les exercices Ah, très bien ouais, ouais. L'aspect plaisir, en fait, on peut le trouver dans tous ces exercices. Quoi. Pour moi, le plaisir, c'est d'arriver à la perfection de, de la posture, du mouvement. Bon, ce n'est pas le cas quand je fais de la démonstration, évidemment, mais moi, je recherche chaque jour, je vais chercher la, la perfection de la posture, comme en yoga. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exercices qui s'apparentent au yoga. Euh, ça, c'est l'aspect plaisir. Dans l'endurance, quand je suis sur mon vélo en train de pédaler, bon bah, j'ai... Un casque sur les oreilles, j'écoute des émissions, vous pouvez même regarder la télé, enfin je veux dire, vous pouvez trouver un plaisir ailleurs que dans le fait de transpirer et de pédaler. Hein, ça, et par contre, euh, plutôt que de maintenir par exemple son rythme cardiaque à 100, oui. euh, si on fait l'exercice, on monte à 120, on descend à 80, on mmh. remonte à 120, ouais. c'est pas réputé optimal par euh, les gens, par les, les entraîneurs par Marfeton, etc. Quoi. Je sais qu'on le fait dans les, dans les centres de réhabilitation cardiaque, je l'ai vu faire, on me l'a fait faire une fois, parce que moi j'ai eu des stents et tout ça, je suis passé par le, la phase cardiovasculaire, et donc ils me l'ont fait faire une fois, mais je n'ai pas fait deux fois, quoi, disons. Ce n'était pas optimal du tout. C'est ce qu'il croit. Il croit que... Pour, euh, pour développer le VO2 max, comme on dit, le, le il faut arriver à se dépasser, donc on va y aller, puis après on va aller un peu plus fort, après un peu plus fort puis un peu plus fort, etc. C'est comme le, le sprint par exemple, je n'en ai pas parlé, mais il y a une méthode qui, que tout le monde fait dans les, dans les salles de gym maintenant de partout, tous les entraîneurs sportifs ils font ça en France, sans dire d'où ça vient, ça fait de Tabata, d'un médecin japonais, Izumi Tabata. On lui a demandé de trouver une méthode d'entraînement pour les patineurs euh, olympiques, qui soit le plus court possible. Parce que quand ils sont en voyage, ils n'ont pas le temps de faire toute leur musculation, tout ça. Lui, il a trouvé une méthode d'entraînement, euh, un exercice qui dure 4 minutes. C'est très simple, Tabata. Vous, euh, vous êtes sur une pente, par exemple. Vous allez courir au maximum que vous pouvez pendant 20 secondes. Ensuite, pendant 10 secondes, stop. Puis 20 secondes, vous courez, 10 secondes, stop. 20 secondes, 10 secondes stop. Ça, vous faites ça 8 fois. Au bout de 8 fois, Tabata dit Vous devez être mort. Sinon, votre exercice n'était pas bien. Quoi. Mais en fait, ça se peut, ça peut que vous soyez mort parce qu'en fait, vous faites monter le rythme cardiaque à son rythme maximal. Moi, je montais à 155 mon rythme cardiaque. là. Et donc, ça paraît très très bien, mais c'est fait pour des athlètes en très bonne forme qui n'ont pas de problème cardio, etc. Il y a une autre méthode de sprint qui est tout à fait adapté à nous, qui n'est pas du tout celle-là, dans laquelle ça peut ressembler. On dit, vous allez faire pendant un peu pareil, vous allez faire maximum de vitesse sur votre vélo ou en courant, pendant 20 secondes maximum, mais après repos, une minute, deux minutes, le temps que le cœur descende à la normale. De nouveau 20 secondes, repos. Et à chaque répétition, faites trois ou cinq répétitions, à chaque répétition, vous mesurez la performance d'une certaine façon, la vitesse sur le vélo, etc. Et si la performance diminue, c'est qu'il faut arrêter. Ça, c'est Marc Sisson qui l'enseigne. Ça, c'est le sprint vraiment. Alors après, un sprint, il dit, le sprint comme ça, vous en faites une fois par semaine, pas plus. Même les athlètes. Parce que ça a un tel effet pendant trois jours, ça, ça, ça chamboule totalement les, les hormones. C'est vraiment extraordinaire. Il est conseillé de marcher en faisant au moins 10 000 pas par jour. Les podomètres mesurent aussi bien les pas à l'extérieur oui. que les pas chez à soi. Oui. Est-ce que si c'est des pas chez soi, c'est pas une peau de? Beurre. Il y a une époque où je regardais ça, moi je faisais 12 000 pas, je savais, avec mon, mon iPod, ça, je voyais J'ai pas, pas Il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est un truc pour faire vendre des podomètres et des machins, quoi, mais... C'est pas bon, ça aide un petit peu quand même des gens qui, qui reconnaissent qu'ils ne marchent pas beaucoup. <rire> ça, ça les incite, bon, bougez-vous un peu quoi, mais c'est pas vraiment. Pour moi, c'est pas vraiment une méthode d'entraînement. À moins qu'on fasse, qu'on arrive à marcher avec un rythme cardiaque un peu plus élevé, etc. Enfin bon, en, en exercice d'endurance. Comment Je vais parler de la libido pour commencer. Allez, la libido. La sexualité, un... Ah oui, très bon exercice. Ah oui oui, au moins trois fois par semaine. Minimum, il n'y a pas de, il y a pas de surdose. Exercice physique violent. Oui ben oui oui, il ben y, y en a qui en meurent. Mais si vous entraînez comme ça, vous ne, vous n'en mourrez pas. Enfin vous mourrez quand même, mais vous mourrez moins bête. quoi. Comme disait le. Oui plus tard. Oui plus tard. On a le temps. Oui, vous êtes à plat, là Je me demande, qu'est-ce qui te motive à faire ça Ça Toutes ces recherches Ah, la motivation ben, C'est ce que je disais, c'est de, de vivre heureux, en bonne santé, enfin de ne voilà, de, de pas dépendre de, de la médecine, des médicaments, etc. Il y a des, des choses qu'il faut comprendre aussi, par exemple l'hypertension artérielle, on pu parler de ça, oui, évidemment. L'hypertension artérielle augmente avec l'âge, c'est automatique. Et si elle n'augmentait pas, on, pourrait, on a beaucoup de risques d'AVC de, de, ischémique dans le cerveau. C'est-à-dire que le sang ne circule pas assez dans le cerveau. Comme, comme les artères deviennent un peu plus rigides, on a besoin de, de pousser un peu plus le sang. Donc il est normal que l'hypertension, que la tension artérielle monte. Et ce n'est pas l'hypertension que vous mesurez chez le médecin ou chez vous avec les trucs. Celle-là, elle n'est pas très importante. Si vous voulez vraiment savoir s'il y a un problème d'hypertension, parce que ça existe quand même, il faut faire des mesures sur 24 heures pendant le sommeil. Il faut mesurer la différence de tension entre la veille et le sommeil. Et on peut dire qu'il y a un problème d'hypertension si pendant le sommeil votre tension ne baisse pas. Donc c'est là que c'est ce genre de mesure qui peut nous dire, faire dire qu'il oui, peut y avoir un problème. Et s'il y a un problème, les médicaments ne servent pas à grand chose, mais ils font baisser artificiellement, mais ils ont des effets secondaires. C'est le mode de vie, c'est l'exercice, c'est la nutrition. C'est un rapport de eh bien, là, par l'hérédité, quand même importante parce que les fameux centenaires, justement, on voit que on, les gens qui deviennent centenaires ont souvent d'autres centenaires dans leur fratrie ou dans leurs parents. Et puis, on sait que, par exemple, si on prend un chimpanzé, le chimpanzé vit 50 ans et euh, quoi que vous fassiez, il vivra toujours à peu près 50 ans. Vous ne pouvez pas dépasser un certain âge. Donc, on sait que l'humain ne dépasse probablement pas 110 ans. quoi un jeune calmant, 122, il y a pas mal de gens qui n'y croient pas, quoi pense que c'est sa fille qui a pris le relais bon parce que 122 ça paraît ça paraît un peu exorbitant mais bon supposons que ça a arriver mais euh, la part d'hérédité donc ça veut dire que de toute façon euh, on mourra à un certain âge ça c'est certain pour moi l'essentiel c'est que jusqu'à cet âge là d'essayer d'être de, bien voilà bien dans sa peau bien dans sa tête Merci d'avoir préhabilité un peu le cochon parce que j'étais éleveur de porc. Oui. Et, et en élevage, on fait très attention aussi, notamment pour le, le métabolisme de la truie qui est super oui. Euh, euh, sollicité. Oui. Entre les fibres, les matières grasses, les, la ouais. quantité de lysine par kilocalorie. Oui. Et on a des rations qui sont hyper euh, calculées ouais. pour ça. Et éviter l'engro-point pour éviter les problèmes oui. le moment de la mise basse. C'est mmh. mieux soigné que les humains alors. Ah, mais on mesure le poids en permanence, on mesure <rire> de l'art dorsal, la ration euh, tous les jours. <rire> et on a un contrat avec son fournisseur d'aliments du bétail pour qu'on ait un taux de lisine toujours optimal pour les oui, oui. fibres. Oui, oui. Et puis euh, méthionine-cysteine. Voilà. C'est très instructif parce que l'animal le plus proche de l'homme, c'est le porc. Oui. C'est pas et le chimpanzé, c'est le, le, le porc. mais Au niveau métallier. L'élevage a beaucoup bénéficié mmh. de connaissances sur la, la matérialisation du lait humain. Mmh. Oui, oui. On, on a des aliments pour ce lait qui sont plus mmh. sophistiqués et qui permettent oui, oui. oui. mmh. eh oui. ah, de faire des croissances et des sauvages En ce de l'élevage industriel euh, qui a beaucoup de défauts. Oui, il y a des défauts, bien sûr. De des sûr des oui. Défauts. oui. Mais je pense qu'on va dans l'excès inverse. Mmh. On va croire que. Élever un cochon dans la dans la soupe à cochon, mmh. à côté de la cuisine, qui ne voyait jamais le soleil, qui ne vous fait que des patates, que pas, il fallait mmh. euh, un an oui, et demi oui. pour faire 100 kilos. Mmh. Euh, euh, un cochon qui n'est pas plus sain à manger que le cochon d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est mmh. pas vrai. Oui, oui. Et bon, après, quand vous mangez une banane, vous enlevez la peau. Quand vous mangez du oui, gras, oui. Si non, vous ne pouvez oui. pas manger de gras, vous oui, est oui. tellement maigre aujourd'hui. Parce qu'on mmh. enfin, bon, a des viandes exudatives oui. qui deviennent mauvaises. Mmh. deviennent mauvaises. comme le blé. Vous avez trop de gluten, parce qu'on a trop sélectionné des blés. Oui, oui. Et puis, parce qu'on en ajoute aussi. Hein. Sauf aussi. en bio. On n'a pas le droit d'ajouter en bio. Mais... De porc, jamais trop de blé, pas plus que 60%. Mm -hmm. Jamais oui, de oui. maïs. Oui, oui. oui Mais ça, c'est oui, très juste. Nous, dans, près de chez nous, là dans le Var, il y a des éleveurs qui élèvent des porcs, mais en, en semi-liberté quand même. Hein. C'est oui, des, oui. des cochons noirs qui, oui. sont, bon, qui courent les comme les les ça. C'est très propre. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, on, nous, on n'appellerait pas ça l'élevage industriel, disons, même s'il a peut-être des. Ouais. Bon, après, il Et suffit peut-être des normes. 5 hein. ports par truie par an, il faut mmh. s'en sortir économiquement. Quoi. Oui, oui, donc euh, bon. Il enfin, fallait que chaque truie fasse 2 tonnes de viande, mmh. sinon ça ne passe pas. Oui, ça oui. Problème, mmh. ça, je pense. oui. La rentabilité est une chose, euh, le respect de l'animal est autre chose, la qualité de l'alimentation est c'est oui. la Oui, oui, d'arriver à tout mettre ensemble. Absolument, Oui. L'éleveur, c'est son métier. Ben, ah oui, c'est son, c est, c est son, biqueur, est son oui. boulot. C'est on n'est pas entré dans le fait de la qualité de l'alimentation. Oui. Parce que ça, je pense que c'est essentiel. Oui, oui, absolument. Parce que le blé, il y a blé et blé, il y a farine et farine, mm -hmm. il y a oui. sucre et sucre, oui. il y a plein de choses. Exactement, oui. Ça... Quand on parlait de viande tout à l'heure, euh, je pensais, pour les viandes rouges, disons, à des viandes de pâturage, que, comme on dit. Voilà. Ce n'est pas, pas des vaches. Euh... Garder, nourrir au maïs, etc. Voilà. Même pour la qualité du lait, ça je l'ai lu dans les bouquins américains, mais ils disent aux États-Unis, avec leurs grandes vaches Holstein dans des élevages industriels, elles fabriquent un lait avec de la caséine type A1. Et le A1, c'est très mauvais pour l'inflammatoire, enfin, ça cause toute sorte d'ennuis. Avec les vaches qu'on a en Europe, c'est de la caséine A2 qui, au contraire, est très, très, très favorable. Donc voilà, il y a ça. Nous, au niveau des fromages, par exemple, on va choisir des fromages affinés, enfin, de préférence, pour éviter de consommer trop de, de, de lactose, si on avait évité un peu les sucres. Oui, oui. Et puis, euh, les fromages au lait cru, qui sont très intéressants, parce qu'ils permettent d'assimiler le, le calcium de meilleure, qualité, de meilleure façon. Tout ça, tout ça, ça fait partie des soins alimentaires. Après j'aborde pas la question de quelle quantité de quel est le rapport on va faire entre les glucides et les lipides. C'est toujours est-ce qu'on va consommer beaucoup de céréales, de choses comme ça, de, de glucides, ou est-ce qu'on va prendre au contraire une alimentation plus axée sur les lipides Globalement, pour beaucoup de gens, c'est mieux d'aller côté lipides que côté glucides. Pour beaucoup de gens, mais pas pour tout le monde. Yes, c'est variable. Donc il euh, ne faut pas trop se prononcer là-dessus. Vous avez parlé des mitochondries, vous avez parlé un peu de l'hérédité mitochondriale qui pourrait peut-être expliquer des familles qui ont plus de cancer que d'autres, parce qu'elles détruisent peut-être moins les cellules cancéreuses. Est-ce que c'est. Je ne sais pas. Non, ça n'a pas été dit encore, ça. Je oui, pense qu'on ne sait pas, pas si oui. Oui. Ça, oui, oui. On ne sait pas encore. En tout cas, quand on est. Quand on étudie les, les, les peuplades préhistoriques en disant au soleil descend de tel endroit, etc. parce qu'on étudie l'ADN, c'est que l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire que c'est les lignages maternels qu'on étudie. C'est le seul qu'on arrive à, à trouver dans les, dans les fossiles. Oui. Mmh. Mmh. Là, il y a, y a un domaine énorme qui est en train d'être découvert, qui va prendre du temps, parce qu'il faut de l'imagerie. Euh, c'est compliqué. Il y a une allemande qui a écrit récemment un livre sur l'intestin. Oui. Le -discret. Oui, c'est ça le champ de oui, voilà. oui, oui, oui. Il y a beaucoup ça de bouquins sur le... l'intestin. Oui, ça... oui, oui, ils en parlent parle beaucoup. On en, oui. en parle énormément. Puis, et puis, les neurones qui sont autour de l'intestin. Oui. Quand on dit l'intestin deuxième cerveau, ben, oui. on a des tas de neurones. On a tout un cerveau <coughs> sur l'intestin, autour du cœur, enfin, dans tout, tous les organes, on a des neurones de partout le long de la colonne aussi, oui. donc euh, ça aussi c'est pas et dans le cerveau <rire> tenez-vous bien la moitié plus de la moitié des cellules du cerveau sont pas des neurones ce sont les cellules gliales dont on connaît très peu de choses parce qu'ils émettent pas de, de signaux électriques donc on n'arrive pas à les mesurer et les cellules gliales elles elles communiquent par des hormones alors ça c'est un truc qu'on n'arrive pas à mesurer à l'échelle du cerveau parce qu'il faudrait aller à l'intérieur donc sur un, un endroit très petit du cerveau, on est arrivé à dire « ah ben oui, là il y a émission d'hormones, etc. » Et on voit qu'il y a tout un système du cerveau qui fonctionne par ces cellules gliales parallèlement au système neuronal. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le cerveau des humains, parmi les primates, c'est celui qui contient le plus de cellules gliales en proportion. Et le cerveau des personnes très intelligentes, enfin, le cerveau d'Einstein par exemple, contenait beaucoup plus de cellules gliales qu'un cerveau moyen. Donc on dit peut-être que le, le volume de cellules gliales par rapport au volume de neurones, le rapport est en fait une mesure de, de la capacité réelle du cerveau. Ce n'est pas le nombre de neurones, c'est plutôt le rapport. Ces fameuses cellules gliales dont on ne sait pas vraiment comment elles fonctionnent, elles sont fondamentales dans notre système cognitif. Ça, je, je lisais récemment effectivement, euh, mais ça, ça fait le lien avec ce que vous dites, mmh. C'est que dans le corps, il y a un système lymphatique qui a pour fonction en fait, d'évacuer les déchets métaboliques, etc., oui. etc. Et que dans la masse encéphale, il n'existe pas ce système lymphatique. Oui. Mais c'est justement le système glial voilà. qui remplit cette fonction-là. C'est oui. ça, ça, ça oui. C'est le même truc, oui. Les hormones qui ouais. circulent. Ouais. Il y a le liquide céphalo-rachidien quand même. Mais les, les gliales, c'est un peu comme, euh, comme les fascias. Quoi. Ça oui. a été euh, ignoré. Ouais. Euh largement euh, enfin, mmh. jusqu'à très ouais. récemment choses, mais... ouais, oui. et puis maintenant euh... ben maintenant on commence à regarder puis on a des moyens d'imagerie qui qu a... permettent ouais. de regarder mais c'est très très on est au... Tr... vraiment très au départ là-dessus quoi ouais. euh, moi c'est vrai que je me suis un peu intéressé à la santé là, ces dernières années mais enfin un constat je vais raccourcir et simplifier oui, c'est oui. caricatural hein, mais que... Avant la survenue de Big Pharma, entre guillemets, dans les années mm -hmm. 30 et 40, il y avait plein, plein, plein de protocoles ouais. euh, de, de naturels qui s'appuyaient sur l'intelligence du vivant et qui guérissaient. Mm -hmm. oui. Et qui ont été euthanasiés, euh, génocidés mm. par euh, ouais. le lobby euh, pharmaceutique, oui. et le, enfin, le, mm. le lobby de l'argent en fait. Mm. Euh, et euh, notamment, il faut signaler que. Euh, des qu connaissances, oui, oui. y compris des connaissances, mm -hmm. pas seulement des remèdes, oui, des oui. protocoles, des connaissances mm. qui auraient permis à la population de comprendre mm. les c'est ouais, très complexe est hein, parce qu'il y a une autre. Moi je, je me suis intéressé, il y a l'ozone thérapie par exemple. Oui. L'ozone thérapie, enfin je, je raccourcis encore, c'est oui. pour booster la mitochondrie. Oui, oui, oui. Donc oui. Euh, voilà, mmh. hein, le métabolisme, etc. Oui. C'est autorisé en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Italie, à Cuba, en Espagne, partout. Sauf en France, c'est interdit. Si vous le faites, vous avez en prison. Mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a des médecins qui se comptent sur, la main, sur les doigts d'une main en France, mm -hmm. oui. j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, mm -hmm. Il s'enorgueillit de mettre qu'il est en procès avec le conseil de l'ordre des médecins. Oui, oui. Parce qu'il a fait deux AVC le type, mm -hmm. et il se dit là je décide, c'est fini, je quitte Big Pharma et je décide de guérir mes patients. Mm -hmm. et parce qu'il a fait deux AVC, mm -hmm. c'est triste, on oui. arriver arrivé là quand même en France, hein. mm -hmm. c'est quand même triste on a fait des expérimentations au niveau de l'INRA oui. sur l'alimentation la, des animaux si on laisse spontanément manger les animaux ce qu'ils veulent mm -hmm. Et on s'est aperçu que bien très souvent 9 fois sur 10, l'animal était capable de manger ce qu'il lui fallait en protéines ce qu'il lui fallait oui et oui. oui sa ration naturellement mm -hmm. donc est-ce qu'on ne peut pas faire nous dire bon sans, sans aller vers la gourmandise des excès mm -hmm. parce que nous, oui, nous oui. va être tentés d'une mm -hmm. euh, molécule c'était mon prof de chimie qui met beaucoup la du cosido, bêta dé fructoflurainoside oui. que vous avez condamné tout à l'heure. Oui. Mais, mis à part ces, ces, ces choses auxquelles on peut être addict, oui. il semblerait quand même que, naturellement, on mmh. devrait manger ce dont on a besoin. Mmh. On n'a pas besoin de se casser le bonnet bon, et là, ouais. de dire, il faut que je fasse non, je passe ça. Je oui, exactement. Justement. On a perdu l'écoute le... ouais, des sensations ouais. parce qu'on a toutes sortes de choses qui nous, qui nous trompent sur les sensations, quoi, comme les édulcorants, enfin, tous ces trucs là, quoi, qui nous envoient des signaux qui trompent le cerveau, donc il euh, faut arriver déjà à éliminer au maximum tout ce qui est bouffe industrielle, transformée, etc., quoi prendre des produits, euh, <mets> produits <mets> bruts. Il pas trop se casser la tête, je Non, non, non. non, non, non, non, non, non ça, ça, ça Parce c'est pas mieux, c'est lui qui va faire un régime, et qui va être stressé. Ça c'est, oui. Plus ça plus oui. Plus Ouais. Voilà. Merci. Bon, il faut bien dormir aussi. On y aller. Ça fait partie de l'équation. Ouais. Ça fait partie de l'équation. Merci oui. beaucoup. <rire>